L'intelligence des plantes de Stefano Mancuso, édité chez Albin Michel en 2018, raconte l'incroyable voyage dans le monde végétal de quoi faire germer l'idée que si les plantes peuvent vivre sans nous, nous ne pouvons pas vivre sans elles. Et eh oui, les plantes communiquent entre elles. Elles sont capables de s'alerter en cas de danger ou de communiquer sur les quantités d'eau disponibles dans le sol. Elles fonctionnent comme un vaste réseau internet grâce à des procédés chimiques et électriques. Dans cet essai, Stefano Mancuso pose le décor. Notre vision sur le végétal est peut-être vraiment erronée. L'homme est-il vraiment l'être le plus évolué de la planète dans son temps, Charles Darwin avait compris que tous les êtres qui peuplaient la Terre avaient atteint leur processus évolutif, sans quoi ils se seraient éteints. Pourtant, nous restons dans l'idée reçue que les plantes sont passives alors qu'elles discernent les formes et les couleurs, mémorisent des données et communiquent entre elles. Elles sont à même de mesurer les données qu'elles récoltent sur leur croissance et de pousser en fonction de ces paramètres. Elles ont une personnalité et développent entre elles une forme de vie sociale basée sur l'entraide et l'échange. Saviez-vous que les plantes possèdent plus de 15 sens comme celui entre autres de déceler le taux d'humidité dans le sol ou la pression de l'air, de sécréter une odeur spécifique pour les insectes pollinisateurs Autant de connaissances qui nous échappent aujourd'hui. Les plantes et les arbres sont aussi un trésor pour notre propre vie car ils ont la faculté remarquable de dépolluer certaines terres et certains cours d'eau. Ils entrent dans la fabrication de remèdes à certaines de nos maladies et et sont à la source de nouvelles énergies propres. En refermant ce livre, nous n'avons qu'un seul regret, celui de laisser les espèces végétales s'éteindre, car ce faisant, nous hypothéquons encore plus notre avenir sur cette belle planète. Stefano Mancuso est un scientifique de renommée mondiale. Professeur à l'Université de Florence, il dirige le Laboratoire international de neurobiologie végétale. Après l'intelligence des plantes édité en 2018, il a écrit la révolution des plantes en 2019 et nous les plantes en 2021, tous les trois édités chez Alba Michel.